Bonjour, Donc, euh, je, tout d'abord bah, je voulais remercier le docteur Mouin qui nous a sollicité donc, euh, le service de pharmacologie pour participer à cette journée et puis vous faire une présentation donc, sur la vitamine D et la Covid-19. Donc moi bah, pour me présenter je suis Sophie Fedrisi, je suis pharmacien, je suis praticien hospitalier donc, dans le service de pharmacologie du CHU de Caen et je suis euh, responsable du centre régional de pharmacovigilance avec le professeur Joachim Alexandre. Je suis désolée de ne pas être présente à pont lévêque aujourd'hui, mais la COVID est passée par ma petite fille et qui, par ailleurs, soit dit en passant, est supplémentée par la vitamine D par sa pédiatre. Donc, diapo suivante, si vous voulez. Merci. Donc, pour débuter cette présentation, j'avais choisi de commencer par des données que je trouvais intéressantes sur donc, de l'infodémiologie. C'est un domaine émergent de recherche scientifique, donc qui est axée sur la recherche sur Internet de contenus liés à la santé dans un but de santé publique. Et euh, donc cette épidémie de Covid-19 que nous vivons depuis l'année dernière a de nombreux impacts donc, sur nos comportements de vie, à commencer par notre alimentation et notre style de vie, et ça se retrouve dans les recherches que nous faisons tous les jours sur Internet, donc cette belle étoile que vous voyez devant vous, ça représente les corrélations entre les cas de COVID positifs et confirmés et, donc, et les mots-clés de recherche sur les moteurs de recherche Internet. Donc, les flèches bleues, enfin les traits bleus, ça indique des corrélations positives dans les recherches Internet, alors que les roses, c'est les corrélations négatives. Et plus le trait est foncé, plus le lien est fort. Donc on voit nettement sur cette présentation que les recherches de activités extérieures, restaurants, cinéma, gym, hôtel, tout ça, ça a été modifié au profit d'activités beaucoup plus sédentaires et de recherches sur les compléments alimentaires où on voit donc avec ma petite flèche orange que la vitamine D est en bonne position dans ses recherches sur Internet. Diapositive suivante. Donc, au niveau de la temporalité, il y a eu une deuxième étude sur laquelle j'étais tombée. Elle, elle a montré l'explosion des recherches sur le thème de vitamines. C'est ce que vous voyez sur le graphe euh, en bas à gauche, qui montre qu'il y a eu une explosion des recherches euh, à partir de février 2020, avec une activité qui est quand même restée forte les mois suivants. Euh, cette même étude euh, elle nous renseigne sur les mots-clés qui étaient associés à la vitamine D. C'est ce que vous avez dans le petit tableau à, à, à droite. Et donc, vitamine Worldwide, vous avez cette association de termes qui est associée à la vitamine D, donc vitamine D-Covid, vitamine D-Covid, vitamine D-Coronavirus. Donc, des recherches qui ont été très actives à partir de cette période. Donc, diapositive suivante. Les comportements dans les pays sont nettement différents. Aussi, ce qu'on voit dans ces graphes, et on peut constater de base qu'il y a certains pays qui ont un taux de recherche qui est plutôt bas habituellement. Donc ça, c'est l'Espagne, l'Italie, le Brésil et les Pays-Bas. Et pour ces pays, donc, on a constaté un pic à partir du début de l'épidémie l'année dernière en, en février 2020. Et pour les autres pays, comme les Royaumes-Unis, ça a été un peu plus tardif et une recherche un peu plus décalée, et pour la France, que vous avez en haut à gauche, donc on, on constate cette augmentation à partir de, de mars, et puis on a un deuxième pic en juin. Alors, ailleurs, on voit qu'en France, on a eu un pic de recherche antérieurement, donc en août 2016, enfin entre août 2016 et, et, euh, et juillet 2017. Donc ça, euh, quand, quand j'ai re recherché à quoi ça correspondait, ce pic, il correspondait en fait à, à la médiatisation du cadre d'essai qu'on avait eu avec l'UV stérole euh, donc avant que ce qu'il soit supprimé du marché dans son indication pour la supplémentation en vitaminique. Donc, diapositive suivante s'il vous plaît. Donc on, on, j'ai moi-même moi cherché sur Google Trends comment ça a évolué en France dernièrement et on voit que on a à nouveau ces deux pics récents de recherche sur Internet sur la vitamine D. Donc le premier en fin d'année 2020, celui-ci correspond au, au moment où il y a des médecins qui donc, ont fait une tribune pour recommander de supplémenter la population en vitamine D. Et euh, on a ce pic aussi en 2021, donc là le deuxième que vous voyez sur la diapo, qui correspond en fait à, à la diffusion par les autorités de santé et les sociétés savantes euh, des, des, de l'alerte sur le vis-à-vis -vis des surdosages en, en complément alimentaire en vitamine D. Donc, diapositive suivante. Donc Là, je me suis intéressée sur la consommation des, des médicaments en ville pour montrer euh, que l'intérêt des Français pour la vitamine D s'est aussi traduit dans leur consommation des, des, de médicaments. Et donc, on a consulté les données de remboursement de l'assurance maladie euh, dans les officines de ville. Et donc, on remarque, vous avez deux colonnes, il y a la colonne du nom nombre de consommants de produits, de, enfin de médicaments de, de, à base de vitamine D, et vous avez la, la colonne avec le nombre de boîtes qui est remboursée. Et donc, on remarque qu'il y a une augmentation euh, prononcée du nombre de consommants de vitamine D sur les spécialités euh, qui renferment du colécalciférol et du calcifédiol. Et on a aussi une augmentation du nombre de boîtes euh, qui est euh, important alors qui qui augmente pour l'alpha-cacidol et qui est plus important bah, pour les médicaments renfermant du calciférol et euh, du calcifédiol. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qui pousse euh, les Français à, à se tourner euh, vers la vitamine D? Donc, a priori, pour la vitamine D, ce n'est pas Didier Raoult qui est dans ce tuyau. Euh, néanmoins, à faire pâlir l'hydroxychloroquine. On sait que la vitamine D fait l'objet de nombreuses recherches depuis au moins 20 ans et qui ne concerne pas seulement son activité endocrine dans le métabolisme phosphocalcique dont on vient d'aborder. La vitamine D, c'est une super hormone qui a des effets immunomodulateurs et anti-infectieux, dont on a parlé rapidement tout à l'heure. Les, les récepteurs à la vitamine D, il faut savoir qu'ils sont exprimés dans de nombreux types cellulaires et ils vont activer entre... 200, même entre 200, mais même il y a des chiffres qui diffèrent entre 200 et 500 gènes qui sont la plupart en lien avec le système immunitaire. Donc, ces récepteurs à la vitamine D, on voit à droite qu'ils sont présents sur un grand type de majorité de cellules immunitaires. Ils sont présents sur les macrophages, ils sont présents sur les cellules dendritiques, et ils sont présents aussi sur les cellules épithéliales et on peut les retrouver aussi au niveau des lymphocytes B et des lymphocytes T activés. Donc, la vitamine D elle va améliorer l'immunité cellulaire en réduisant ce qu'on appelle la tempête cytokinique induite par le système immunitaire inné. Elle va réduire la production de cytokines pro-inflammatoires et elle va, à contrario, aussi augmenter l'expression anti-inflammatoire des macrophages. C'est aussi euh, un immunomodulateur de l'immunité acquise. C'est ce qu'on a un peu au milieu sur la diapo. Euh, la, la vitamine D va supprimer les réponses médiées par les lymphocytes T en réprimant la production de cytokines inflammatoires, donc euh, l'interféron gamma, les IL2. Elle va favoriser la production des, des cytokines par les lymphocytes T2 et elle va favoriser l'induction de cellules T régulatrices qui vont inhiber les processus inflammatoires. Donc Diapositive suivante, s'il vous plaît. Il y a aussi des recherches récentes qui ont montré que la signalisation NFKB, c'est une voie centrale de l'information qui est assez recherchée, enfin, il y a beaucoup de recherches en ce moment dessus. Donc, cette voie NFKB, elle est impliquée dans l'expression des gènes pro-inflammatoires et joue un rôle central dans la pathogénèse de la COVID où elle serait surexprimée chez les patients sévères. Donc, cette hyperactivation elle serait en lien avec la protéine S virale directement liée à la structure du virus. Donc, il a été montré l'inhibition de cette voie elle pourrait réduire la gravité de l'infection et c'est justement ce que ferait euh, donc la vitamine D euh, dans, dans, ce, dans, ce, dans ce domaine donc c'est ce qu'on voit là en se fixant à son récepteur et puis après au, au récepteur euh, stéroïde euh, enfin récepteur rétinoïde. donc on voit que la vitamine D pourrait supprimer euh, cette voie et donc euh, bah, en conclusion pour, pour ça là, la vitamine D elle joue vraiment un gros rôle dans la, dans la régulation de la réponse inflammatoire. Alors pour cette euh, diapositive euh, j'ai dit tout à l'heure que la vitamine D avait aussi une activité antimicrobienne. Donc euh, cette activité antimicrobienne comme on le voit sur, sur ces dia elle est en lien avec les macrophages et, et les monocytes et c'est un effet qui a été pas mal étudié dans la tuberculose. Donc, en, comme on voit à gauche et, euh, donc, la vitamine D elle aurait un impact direct sur la production d'un peptide antimicrobien qu'on appelle la catélicidine et euh, elle va euh, améliorer euh, l'immunité innée grâce à, à l'induction de ce peptide. Cette catélicidine elle, elle présente euh, une activité antimicrobienne qui lui est propre, direct, on a mis en évidence qu'elle avait un spectre large, avec une activité large sur un certain nombre de, de, de, de microbes, sur des bactéries, qu'elles soient grammes négatifs ou grammes positifs, sur des virus, et aussi sur des champignons. Donc cette, c est, c est, ce peptide antimicrobien, il va tuer, les membranes, euh, il va tuer donc les, les microbes en perturbant les membranes cellulaires et en neutralisant activité, euh, les activités biologiques euh, des, endo, des endotoxines de, de, de, ces, euh, de ces agents. Donc il y a une autre, euh, donc, en, en similarité à cette action sur... Euh, donc, on a dit sur la, des bactéries, elle a, comme on voit sur la, gauche, la droite de cette euh, diapositive, la vitamine D peut avoir promouvoir une activité antivirale avec des mécanismes qui se recoupent avec la catélicidine aussi, qui va jouer un rôle et euh, qui interviendrait dans l'élimination de, de la, la COVID, de, enfin du coronavirus. Il y a une autre activité qui relève de ces deux mécanismes, c'est euh, une promotion de l'autophagie et par la vitamine D qui va agir, donc ça vous le voyez à droite de la diapo, en agissant sur la voie mTOR qui est une voie qui inhibe normalement l'autophagie des microbes. Donc, diapositive suivante. Donc le rôle des défensif de la vitamine D, il passe aussi par ce système rénine angiotensine dont, dont on parle beaucoup depuis l'année dernière parce qu'on sait que euh, le SARS-CoV, euh, le coronavirus, il va entrer dans les cellules humaines en se euh, fixant à la CE2, donc euh, l L'exopeptidase membranaire, donc l'enzyme de conversion de l'angiotensine de, de type 2, pardon, euh, dont la fonction première en fait, de, de cette, cette exopeptidase, c'est de dégrader l'angiotensine 2. Alors, en angiotensine 1,7, comme on voit sur la diapositive, qui a une action, elle, vasodilatatrice, et aussi euh, une action sur l'angiotensine 1, donc une figure sur cette diapositive, en angiotensine 1 et 9, qui n'a pas d'activité qui a été montrée à ce jour. Donc l'activité de l'angiotensine, de la CE2, qui provoque une diminution de la vasoconstriction, de la rétention D et des effets profibrosants en fait de l'angiotensine 2. Donc le SARS-CoV-2 qui pourrait entraîner une diminution de l'expression de la CE2 sur les cellules infectées va altérer la régulation de l'angiotensine 2 et ce qui pourrait en fait participer à la pathogénie de la COVID-19 puisqu'on a un déséquilibre entre, entre ces formes. Donc où intervient la vitamine D là-dedans ben, En fait, elle, serait, elle, aurait, elle, elle interviendrait par un mécanisme sur le système régine-angiotensine. Elle serait même un des plus importants effets modulateurs du système rénine-angiotensine en, en diminuant l'expression de la rénine, c'est ce que vous avez un peu à gauche sur la diapo et donc euh, inhiber la conversion de l'angiotensinogène en angiotensine 1. Diapositive suivante. Alors vous me direz, euh, mais d'accord, donc ça c'est des, des données un peu expérimentales. Qu'en est-il des, des études cliniques? Alors je n'ai pas choisi de passer mon détail dessus. Euh, ces études cliniques, il y, en a, il y en a pas mal en cours. Alors, elles ont essayé, elles essayent de. de elles sont parties d'une grosse méta-analyse qui a été euh, publiée avec 11 000 patients, qui était, euh, qui était inclus dans 25 essais cliniques, et euh, qui a monté un effet préventif de la vitamine D sur les infections respiratoires aiguës. Ces études, donc euh, cette méta-analyse publiée par l'équipe de Martineau, elle avait montré un effet supérieur chez les patients qui étaient déficitaires de base en vitamine D. Et un effet qui était supérieur si la vitamine D était donnée plutôt tous les jours ou chaque semaine plutôt qu'en en bolus. Donc, suite à ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour la COVID-19. Alors, il y a eu pas mal d'études rétrospectives euh, ou prospectives, des études donc, observationnelles, d'un plutôt bas niveau de preuve, qui ont essayé d'évaluer les liens. Et euh, ces, ces études, en fait, les résultats sont plutôt contradictoires. Il y en, il y en a qui trouvent des liens, d'autres qui trouvent pas des liens. Mais pour, euh, en raison de leur, de leur design, euh, c'est vrai qu'elles sont elles se heurtent à, à de nombreux biais méthodologiques. Euh, on a aussi euh, des petits échantillons, des groupes qui sont la plupart du temps qui ne sont pas comparables et euh, qui ne permettent pas de, de, de tirer de preuve de, de ces études. Par ailleurs, il y a quelque chose qui revient aussi beaucoup euh, comme euh, critique à ces études, c'est que dans le cadre de la COVID-19, c'est vrai qu'on n'a pas de solution de traitement pour, pour cette, euh, pour cette euh, épidémie grave ici, mais donc il y, a, il y a eu des publications qui ont été faites plutôt rapidement et euh, qui n'ont pas été revues euh, des pairs. Euh, Qu'est-ce qu'on a en plus haut niveau de preuve? On a on a seulement euh, deux études contrôlées, randomisées euh, qui elles aussi euh, ont des biais euh, qu'on peut. Euh, dont on peut notamment hein, des petits effectifs. Euh, il y en a une qui a été publiée, euh, mais qui était une étude préliminaire à un grand essai multicentrique, donc l'étude de Covidiol, qui a pour but de, de recruter euh, 1000 patients, qui est en cours et euh, dont on, on attend les résultats. Donc toutes ces études, si vous voulez plus de détails, il y en a quand même pas mal, il y en a quasiment une centaine, elles sont euh, publiées sur Clinical Trial et vous avez euh, les résumés euh, qui, sont, euh, qui sont détaillés dans, sur Clinical Trial. Et euh, par ailleurs, bah, du coup, j'ai regardé euh, s'il y avait des études en pédiatrie, mais il n'y a pas d'études euh, disponibles à ce jour euh, sur la vitamine D et la COVID euh, en pédiatrie. Donc diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, dans cette deuxième partie de ma présentation, là, je me suis concentrée sur euh, les données de pharmacovigilance et de données de pharmacoépidémiologie, euh, dont on s'occupe, euh, nous, euh, tous les jours. Alors, euh, comme vous le savez, ou peut-être pas, mais euh, tous les pays euh, qui participent au programme de l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, alimentent une grande base de données qu'on appelle Vigibase. Donc, euh, comment on, on, on alimente cette base En fait, euh, dès lors qu'un pays a un système de pharmacovigilance, tous les données qui sont enregistrées, qui sont déclarées, sont enregistrées donc, dans nos bases nationales. Donc, nous, on a une base à la l'ANSM. Et après, tous les cas de la base alimentent cette grosse base mondiale, donc Vigibase, depuis euh, 1965. Donc, la principale utilité de cette base, c'est d'en faire de la détection de signal. Euh, et donc, on, on, je me suis dit qu'on allait interroger VisiBase pour voir ce qu'ils donnait sur, les, sur la vitamine D. Et on a, euh, on a regardé euh, dans la base ce qu'il y avait donc avant euh, 2020 et après euh, 2020. Donc, depuis le début, donc ça c'est ce que vous avez en haut à gauche. En fait, on a 12 000 cas seulement qui sont, je dirais, oui seulement, puisque je connais pas exactement euh, la commercialisation de la vitamine D, mais bon, sur, depuis 1965, on va dire, ça ferait pas beaucoup de cas. Si on faisait un calcul rapide, même depuis même 1960, même si ça n'est pas commercialisé depuis ce temps-là, ça ferait 200 cas par an euh, de pharmacovigilance qui serait enregistré avec la vitamine D. Et donc en comparaison. En bas à gauche, on a déjà, si je puis dire, 2504 cas pharmacovigilance qui sont enregistrés avec la vitamine D. Donc c'est à l'échelle mondiale, c'est quand même peu, mais on a quand même une augmentation assez forte du nombre de cas qui a été enregistré depuis début 2020. Alors pour ce qui est du palmarès, je vous ai mis en droite, à droite juste pour, voilà, comme ça en clin d'œil, le, le podium des, des gens qui ont, enfin des pays qui ont déclaré, donc ce n'est pas le podium des Jeux olympiques mais bon, ça pourrait y ressembler, et les États-Unis sont en tête… Là, pour, depuis 2020, on a la Chine qui émerge. Donc, la Chine, avant, n'avait pas beaucoup de cas, mais euh, euh, là, c'est mis à, à, à déclarer des cas de, de vitamine D. Alors, euh, ils peut-être utilisé, ça peut-être expliqué pourquoi ils avaient peu de morts de, de la COVID, mais bon. Et euh, la France qui est arrivée quatrième euh, de, de ces cas enregistrés dans la base mondiale. Donc, si on passe à la diapositive suivante. Donc, euh, comme je vous le disais précédemment, dans cette base, on peut faire euh, de la génération, de une génération de signaux de pharmacovigilance sur des effets indirables qui, qui sont pas connus ou sous-estimés. Donc, nous, c'est ce qu'on appelle dans, dans notre jargon de la disproportionnalité. Donc, c'est en fait, on essaye de mettre en évidence une sur-notification ou une, ce qu'on appelle une notification disproportionnelle d'effets particuliers qui sont associés à un médicament d'intérêt par rapport à tous les autres effets qui sont enregistrés dans la base mondiale. Donc pour cela, en fait, il y a des calculs qui se font, ce sont des méthodes statistiques et qui consistent à calculer des indices. Alors il y a plusieurs méthodes. Nous, on se base sur un qui s'appelle l'IC025, donc Information Component. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais euh, on estime qu'on a un signal quand on a un IC025 qui est supérieur à 0 Et plus cet IC025 est élevé, plus le lien entre le médicament et l'effet indésirable est important. Donc ici, on a regardé pour les surdosages et les mésusages en lien avec la vitamine D avant et après 2020. Donc, on peut constater euh, qu'avant 2020, donc c'est la première euh, ligne euh, en, qui apparaît en rouge euh, au niveau de la ligne de l'IC025, on n'avait pas de lien, pas de signal en ce qui concerne les surdosages euh, à, liés à la vitamine D. En revanche, après euh, 2020, donc c'est la troisième ligne, on a un petit signal qui émerge, donc on a un, un peu plus de surdosage euh, lié à la vitamine D. Depuis le début donc 2020. Et euh, en ce qui concerne les mésusages, donc avant 2020, le signal était déjà un peu positif, il était donc à peu près à 0,11, mais on voit qu'il a nettement augmenté après 2020, donc avec un signal qui est à 1,32. Et donc, on a euh, une surnotification des cas de mésusages, donc l'utilisation. Euh, du, la vitamine D dans une indication qui n'est pas la sienne à partir euh, de 2020 Donc, diapositive suivante s'il vous plaît euh, dans cette diapo alors là je vous ai mis les âges de des cas euh, qui comptent, des cas déclarés avec la vitamine D alors euh, je suis désolée j'ai pas mis la légende mais alors quand c'est bleu du coup c'est avant 2020 quand c'est orange c'est après 2020 alors Sur les cas de mésusage, ce n'est pas, pas flagrant, il n'y a pas grand-chose qui ressort. Une petite, en fait, il y, a, il y a pas mal de données inconnues, donc on n'a pas trop de, de, de conclusions à tirer sur la différence des patients qui utiliseraient, enfin, qui auraient utilisé la vitamine D en situation de mésusage. Par contre, sur les cas de surdosage, on le voit à, à droite, on voit quand même qu'on a une augmentation pour, euh, pour certains, euh, donc catégories d'âge. Alors, j'ai le chat qui s'affiche, euh, du coup, ça me cache un peu. Bon, je répondrai à Madame Desdois tout à l'heure. Donc, on a une augmentation sur les 45-64, on a une augmentation sur les 18-44, mais on a quand même une grosse augmentation des cas de surdosage sur euh, la pédiatrie, euh, donc euh, des... des des nourrissons, donc entre 28 jours et 23 mois. On voit quand même qu'il y a une nette augmentation des cas de surdosage qui sont enregistrés dans la base mondiale de pharmacovigilance. Une diapositive suivante. Euh, là, c'est pour la symptomatologie. Je vous ai mis sur les cas de surdosage. Quand on regarde euh, quels symptômes sont associés les cas de surdosage, euh, on voit à gauche qu'avant 2020, on avait... Euh, à peu près euh, 20, entre 20 et 25 de cas d'hypercalcémie euh, déclarés en lien avec ces surdosages. On a des insuffisances rénales entre 5 et 10 et puis après des signes de surdosage, euh, les nausées, les diarrhées, euh, les vomissements. Après 2020, donc c'est à droite, on a plus de cas d'hypercalcémie qui ont été déclarés, donc on a plus de 30 euh, mais une plus forte proportion par contre des nausées, de la fatigue, de l'appétit diminué, un peu moins de, euh, du reste et, et, et, et encore des insuffisances rénales, donc des symptomatologies, des faits désirables liés euh, au surdosage en vitamine. Une diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, en ce qui concerne la pharmacovigilance française, euh, du coup, je suis revenue sur le, les cas. Euh, qui Ont été déclarés chez nous. Donc là, je vous ai remis une observation qui avait été publiée par nos collègues donc, euh, de Nice. Donc on, les centres de pharmacovigilance, en fait, on agit en réseau et puis bon, chacun enregistre pour sa région les cas qui les concernent. Donc je vais revenir à la question de Mme Desdois. Du coup, la pharmacovigilance, elle s'occupe de la pharmacovigilance qui concerne les médicaments, donc les médicaments avec qui ont une AMM, d'où sa définition. Par contre, les compléments alimentaires, c'est l'ANSES qui s'en occupe. Ce n'est pas nous. Alors, ce cas-là, du coup, il, euh, il concernait bah, finalement un peu l'ANSES, mais il avait été déclaré au centre de pharmacovigilance. C'était le cas d'un nourrisson de trois mois qui a été hospitalisé pour des vomissements, un refus de et une perte de poids. Donc, il, a, il était né à à 36 semaines et en fait euh, ça a été mis en évidence que donc euh, lors de son hospitalisation qu'il avait un, un bilan phosphocalcique euh, très perturbé une hypercalcémie euh, et tout ce qui va avec un, un surdosage en, en, en vitamine D et euh, il a été mis en évidence en fait qu'il avait une prescription à la sortie de la maternité en euh, zimadée pour, euh, pour euh, la supplémentation qui est recommandée donc à quatre jours gouttes quatre par jour donc euh, recommandée L'époque, et en fait, euh, sur conseil de la sage-femme, euh, les parents avaient acheté une vitamine D euh, sur internet. Donc, là, la vitamine D, D. et cette, euh, cette, euh, ce complément alimentaire en fait, une goutte euh, correspondait à 10 000 hui. Donc, le, le, le petit bébé il avait reçu 40 mille huit par jour pendant plusieurs semaines. Euh, euh, donc, ce que, ce que je voulais dire, euh, peut-être, pourquoi ils sont retournés vers Internet. Bon, là, il y a la sage-femme qui, qui a conseillé euh, ce, ce complément. Mais euh, c'est vrai qu'il y a quand même une défiance, euh, on en a un peu parlé tout à l'heure, une défiance vis-à-vis -vis de la vitamine D, vis-à-vis -vis de certains produits. On a eu déjà les problèmes au début avec l'UV-stérole, avec les, certains morts et le problème de… On n'arrivait pas à faire changer la formulation. Donc, finalement, ça a été retiré. Euh, peut-être qu'il y a eu un, moins de consultations aussi, enfin… Euh, il y a eu, dans le domaine général, moins de consultations pendant la période COVID. Donc, j'imagine que la pédiatrie n'a pas fait exception à ça. Et peut-être que plus de reports vers Internet, comme on a vu tout à l'heure avec les premières diapos. Donc, diapositive suivante. Donc là, on en a parlé déjà. Tout à l'heure, mais je vous ai remis en fin janvier 2021, du coup, les, les sociétés savantes de pédiatrie, euh, le collège des sages-femmes, l'ANSES, donc quand je vous ai dit qu'il y a la charge des compléments alimentaires, les centres antipoison et l'ANSM ont alerté sur les risques du surdosage, donc il y a USCA qui a été remonté par Nice, il y avait eu le CHU de Lille, je me rappelle, qui avait communiqué, et euh, donc a alerté donc, sur les risques en lien avec les compléments alimentaires. Donc, On l'a déjà dit tout à l'heure avec euh, M. Bonour, mais c'est vrai qu'il faut bien répéter que les compléments alimentaires ne font pas l'objet de contrôles strict, comme ce qui est demandé avec les médicaments dans le cadre de leur AMM. Et en plus, euh, il y a un nombre élevé souvent de produits qui peuvent avoir des concentrations différentes et qui peuvent aussi renfermer d'autres vitamines qui ne, sont, qui ne sont pas forcément recommandées chez les enfants. Donc, euh, donc voilà, Donc, j'en arrive à ma conclusion sur la dernière diapo. Donc cette euh, vitamine D, on a montré, un, il y a eu un grand intérêt qui a été mis en avant dans le contexte de la crise Covid. Il y a eu plusieurs savants qui ont conseillé euh, une prise de vitamine. Toutefois, en dehors de certaines indications, il faut dire que la vitamine D... Euh, n'a pas fait ses preuves là, dans la COVID, euh, ni dans la pertinence, dans la gravité et la mortalité euh, de cette pathologie. Et que, donc, pour clôturer cette demi-journée qui tournait autour de la pédiatrie, bah, il faut rappeler qu'il convient de respecter les recommandations. Donc, je vous remercie.